La route du silicium, saison 1, épisode 2, Les géants des brumes. Réalisé par Seb Joncourt avec Philippe Aufort, Élise Cancès, Marie de Holme, Eric Pfaff et Didier Roy. chers auditrices et auditeurs, bienvenue sur la route du silicium. Je suis Léno Concorde. Voici Les géants des brumes, le second chapitre de mon émission. On m'a invité pour que je vous raconte une histoire vraie et formidable, vécue par ma grand-mère, Thulie Eiffel. Il y a déjà 70 ans, nous étions en 2172, comme l'on disait alors. Tully était une bibliothécaire et une ingénieure compétente. Je vais vous dire comment elle a ouvert la route du Silicium en compagnie de l'égide Lazare et du destrier Gazlan-Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la pâle froid Karakoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Je vais vous raconter comment ces écuyers ont chevauché à travers l'eurasie contre les éléments déchaînés. Je vais vous dire comment ils sont allés toujours plus loin au Levant, comment ils ont trouvé de quoi bâtir notre civilisation. Lors de son épopée, Tully a pris des notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge que j'ai retrouvé en vidant sa maison. Aujourd'hui, elle chemine en direction d'Istanbul. Depuis des semaines, les déserts succèdent au désert. Les rencontres sont rares. Tully, montée sur Karakoum, commence à gamberger. Mais elle est déterminée à mener à bien sa mission. Elle avance Cap-au-Levant en compagnie de Lazare et Gazlan Ghazal le destrier dans les brumes de l'hiver. Partout l'ombre, partout le désert froid et mort. Les monts semblaient de grands décombres. Un ancien pont allait de l'un à l'autre bord, entre deux escarpements sombres. J'y passais. Le couchant d'un lointain reflet d'or éclairait les arches massives. Comme ce pont croulant, mais qu'on traverse encore, le souvenir rejoint deux rives. C'est un poème de circonstance, mais ta vie Cunèbre. Je ne connais pas, c'est de qui Victor Hugo, un poème posthume. Chez Robert Laffont, œuvre complète, poésie 4, page 958. Des ruines, des ruines, rien. Pas un brin d'herbe. Pas un animal. Pas d'eau. Il n'y a plus personne depuis longtemps. Paris est déjà bien loin. Et ce brouillard, ce froid. Je n'avais pas imaginé ça comme ça. Et oui, où sont les barbares Et tes monstres Nous avançons depuis plusieurs semaines, et à part des ruines, il n'y a que désert et désolation. Il y a eu ce village l'autre jour. Un hameau. C'était il y a bien cinq ou six jours déjà. Leur fourrage était bien bon. Ok, il fera bientôt nuit. Nous devrions nous arrêter et nous installer avant qu'il se fasse trop sombre. J'ai les crocs. Je me ferai bien un barbecue. Oui, je suis crevée, j'ai mal aux fesses. J'ai mal partout d'ailleurs. Non, pas maintenant. Continuons. J'ai un mauvais pressentiment. Il n'y a rien ici, que le brouillard et des caillasses. Continuons. Ok, ok, ok. okay. okay. La brume se teinte de l'or du soleil déclinant. Seul le son des sabots, des chevaux et de leurs mules marque le passage des voyageurs. Carra les guides plein-est, laissant le soleil s'éteindre dans leur dos. L'hiver est de toutes les saisons la plus douce. Les canicules y sont rares, bien que parfois ces tempêtes soient les pires. Ils sont bercés par l'uniformité de leur avancée cotonneuse. Une ville aurait dû se trouver là, mais elle a depuis longtemps été détruite. Il n'en reste rien. Seulement des blocs de béton éparses et des tronçons de macadam. Au mieux, la vue de Tully porte à une trentaine de mètres. « Une cloche Un village ?» Elle est rassurée et se voit déjà dormir au chaud ce soir. « Enfin !»« Je ne crois pas. Soyez sur vos gardes. » Sur ces mots, Lazare met son casque tactique et porte sa main sur la garde de son sabre. « Alors à partir de maintenant, silence. » Le destrier prend la tête de la colonne. Il marche au pas en faisant le moins de bruit possible. Karakum intime le calme aux deux mules. Personne ne pipe un mot. Le son de la cloche semble de plus en plus fort. Une forme énorme et fantomatique apparaît dans les brumes. Un géant. Un géant, restez à couvert Galsan, t'es prêt Toujours. Chargez Lazare dégaine son sabre d'acier damasquiné qui vit d'un éclat un sinistre. Destrier monte à l'assaut de la forme géante du galop, fièrement, comme les plus grands héros des récits de guerre. Le vacarme du galop du pur sang en armure est impressionnant. À chaque foulée, la forme se précise. À chaque enjambée, la détermination de Lazare se renforce. Mais pas de géant. Une sorte de moulin apparaît alors. Lazare tire sur les rênes et Gazlan Ghazal se cabre. Un moulin, c'est un moulin Karakoum et Tully les rejoignent. Les aventuriers découvrent alors un étrange moulin qui, visiblement, n'a pour but que de sonner une énorme cloche. Ici, seules les énergies renouvelables existent. Si on veut agiter une cloche, il faut l'activer avec une éolienne. Julie descend de cheval et approche lentement de la machine. La cloche, sinistre, sonne, assourdissante. Parfois, du village, un glace s'élevait, portant au grillon, au blé, au cigale l'inexplicable mort. C'est de syntaxe. Elle pose le pied à terre, dépasse le chevalier et approche lentement du moulin étrange. Il y a une grande planche, une sorte de panneau, une forme gravée dans le bois sombre, un symbole... Je n'arrive pas à bien voir. Désolée, je ne comprends pas. Elle rejoint Karakoum et toutes deux regagnent le groupe. On fait quoi j'ai pas l'impression que cela craint particulièrement. Kara, t'en dis quoi On s'installe ici Pas oh, avec une cloche qui sonne tout le temps. Ne restons pas par là. Continuons à avancer vers l'est. Ok, on the road again. Elle remonte sur sa monture et Karakoum s'élance au trot. Gazlan Gazal et les mules lui emboîtent le pas. Ils s'enfoncent dans le brouillard et la nuit. La cloche, encore elle. Nous avons tourné en rond. Non, nous n'avons pas tourné en rond. Ça doit être une autre cloche. Un autre moulin. Les cloches doivent délimiter un territoire. Honnêtement, je trouve ça assez flippant. Il n'y a rien à voir. Juste les brumes et sonne. Silence. Je vois des formes au loin. Comme deux grandes tours. Et des yeux qui brillent. Là Gaslan Gazal hume la brume. Sans un animal énorme! Il a faim! Lazare porte la main à une de ses sacoches. Il en sort un objet cylindrique en plastoc vieilli orange fluo. Fiat Luxe. Lazare tire sa relique, une fusée de détresse. Elle monte à 100 mètres de haut et révèle dans un flash pyrotechnique ce que l'obscurité et les brumes leur avaient jusqu'alors caché. Centrale nucléaire! Les deux tours à refroidissement d'une centrale nucléaire se dessinent, immenses, dans la lueur livide. À leurs pieds gisent les décombres de ce qui fut la fierté de la civilisation précédente. Les cœurs des réacteurs ont fusionné et crachent leur radiation invisible à la ronde. Un énorme chien sale et terrifiant les menace. À son cou, un collier métallique rouillé est hérissé de pointes acérées. Veuillez Danger Tirons-nous Kakum fait demi-tour en se cabrant. Je m'occupe du chien. Lentement. Les gids épaules sont mousqués et de la main gauche il ouvre une poche de sa poitrine contenant ses sept cartouches. C'est seul. Il en prend une et l'introduit dans son arme à feu. Le chien montre les dents. Il se rapproche déjà. Tully s'aperçoit que Lazare est en train de viser. Elle veut l'empêcher de tirer sur le chien. Non Lazare Lazare a tiré bien en hauteur. Le chien affamé s'enfuit alors dans l'obscurité. Kazlan galope si vite qu'en un instant, lui et Lazare ont rejoint Tully et Caracol. Maintenant, je comprends les cloches. Elles délimitent cette zone de mort. Putain, oui. J'aurais dû le comprendre. Je suis stupide. J'aurais dû faire plus attention. Je déteste le nucléaire. Et les radiations, quelle merde Entre les frappes nucléaires et les centrales qui ont cramé, il y a des zones de mort partout. Nous en trouverons beaucoup sur la route. Karakoum reprend sa place d'éclaireuse. Dès qu'elle perçoit une cloche, elle s'en éloigne. Il fait nuit noire, et avec la brume, ils sont dans une obscurité totale. Une véritable cécité. Je ne vois rien. Et ces chiens nous suivaient M'en parle pas. Je veux pas dire du mal des chiens, vous, vous connaissez, hein Mais des chiens mutants sanguinaires, ça me fout les boules. Taisez-vous. Vous me déconcentrez. Fiez-vous à moi, je sais ce que je fais. Tully sent la respiration de la pâle froide devenir plus lente et régulière. De la main, elle sent le cœur de la jument ralentir, alors que Karakoum se concentre pour les guider à travers l'obscurité radioactive. Le temps passe lentement. Les brumes hivernales atténuent tous les sons. Tully a l'impression qu'elle a de plus en plus de mal à respirer, comme si le brouillard était une fumée toxique, empoisonnée, un acide noir. Ses bronches la brûlent. Lentement, elle se sent mourir. Mourir si loin de Paris, si loin de tout. Elle entend des chiens mutants approcher. Ils veulent la dévorer. Tu lis. Tu lis. Calme-toi. Tu nous envahis avec tes pensées noires et tes peurs. Oui, mais moi, tu me fais flipper. Garde tes pensées pour toi, femme. Pardonnez-moi, je flippe. Je vais essayer de ne pas trop vous polluer. Là, le soleil Il me semble que le soleil se lève Je commence à revoir mes mains. Moi aussi Il me semble que le brouillard se lève lui aussi. Rapidement, le jour se fait et les écuyers embrassent du regard la plaine qu'ils viennent de traverser inévitamment. À perte de vue, des moulins de pierre dressés encerclent une région sinistre et noire. En son centre, deux grandes tours de refroidissement d'une centrale nucléaire morte. Merci. Merci à ceux qui ont signalé le danger. Certainement au péril de leur vie. Dommage que nous n'ayons pas compris la signification des cloches. Merci à eux. Et au oh diable, ceux à qui nous devons cette malédiction. Elle crache par terre. Là-bas, cette colline, il y a quelques arbres. Peut-être même de l'eau et de l'herbe. Tully se tourne vers Lazare, affichant un grand sourire moqueur. Un géant, un géant Chargé Chargé ah oui, bah, bah oui, bah oui, j'y ai cru. Mais Je suis certain qu'il y a des géants. Ben, vous vouliez quoi Nous nous enfuyons Nous avons chargé face à un géant. Oui. Celle-ci, elle est à inscrire dans les annales. La légende des géants des brumes. Ouais, au lieu de te moquer, tu ferais mieux de composer un poème, oui. Karakoum s'arrête au pied d'une sorte d'oasis. La petite colline n'est pas morte. Il y a quelques arbres, des jolies ruines ottomanes, un petit peu d'herbe à manger et de quoi dormir confortablement. Les cavaliers mettent pied à terre. Comme à chaque repos, les chevaux passent avant les humains. Gazlan, Gazal et Karakoum s'installent pour brouter confortablement. Avant de déceler, Tully descendre progressivement la pale froide. Il faut éviter les gonfles. Lazare sort les brosses et après avoir libéré Gazlan de son armure souple, il commence à penser le destrier. La bibliothécaire limite. Ah, ça fait du bien oui, oui, là, là, oh oui, brosse bien là. Il fait soif, je suis certaine qu'il y a de l'eau dans le coin. Elle lève la tête et inspire lentement. Oui, par là. La jument fait quelques pas vers les ruines. Et voilà, de l'eau, une source. Elle la goûte du bout des lèvres. Elle est bonne. Bon je te propose de monter le roquette stuff par là. Que dirais-tu, Tully, de manger un repas chaud pour changer Lazare pose le poil, économe en bois, par terre sur une grosse pierre plate. Je me charge du bois mort. Gazlan approche de Lazare. Tu peux vérifier mon sabot arrière droit, s'il te plaît Je me demande s'il n'y a pas un truc qui cloche. Je lance les pattes et je m'occupe de ta patte, mon gaillard. Tully s'est installé un nid douillé au pied d'un chêne à quelques pas du feu. Elle sort son paquet de cartes, une relique précieuse. Ce sont des kems, des cartes en plastoc que les joueurs professionnels utilisaient avant la chute. Elle les mélange et les bat et commence une réussite. Dans sa vision périphérique, un mouvement rapide brise sa concentration. Le chien énorme approche. Il est effrayé, famélique. Ses yeux de chien battu resserrent le cœur de Tully. À la lumière du jour, il fait plus pitié que peur. N'aie pas peur, mon gars. Viens. Tu ne risques rien. Lazare Ouais Nous avons un invité. Salut l'ami. Comment tu t'appelles Moi, Kangal. Moi, gentil. manger. Salut Kangal. Tu peux manger avec nous. Mais ici, nous ne mangeons pas d'animaux. Nous sommes tous végétariens. Mangez. Moi, bon chien de berger. Alors quand il y en a pour deux, ben, il y en a pour trois. Je propose que nous fassions un break ici jusqu'à demain matin. J'ai mal partout. Qui veut voyager loin Ménage, Ménage menture. sa monture. <rire> <rire> Nos quatre héros commençaient déjà à former un groupe uni. Les cavaliers et les montures se comprenaient mieux et la route vers Istanbul s'offrait à eux. Trouveraient-ils des gens sur le chemin Qui avait ils au Levant et Kangal, le chien berger d'Anatolie, choisira-t-il de joindre son destin au leur Notre épisode se termine maintenant. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seul ou à plusieurs à côté de vos postes à Galène. Je vous imagine, tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne radio de Paris. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis non Concorde, Seb Joncou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Beaufort, Thulie Eiffel est joué par Marie de Holm, Pierre Lazare par Eric Pfaff, Gazlan Gazal par Didier Roy, et Karakoum est interprété par Elise Cancès. Nous vous donnons rendez-vous sur les ondes très bientôt pour un nouvel épisode de Sur la route du Silicium.